PVJ et entendu une demande d'Aïd, je refais donc une TVI pour leur demander de me conseiller. Écoutez bien, repassez-les plusieurs fois. On me répond de suite, ton message gravira, j'y les réponses que je crois comprendre. Portez des un casque et conseillé, bonne écoute. Je crois entendre qu'on en me demande de l'aide. Qui dois-je aider et que dois-je faire pour l'aider? Merci. Qui <directement> <gyrope 1800> je dois aider? Tout et comment je dois, je dois faire? Est-ce que c'est papa qui a un problème J'ai tout, merci.